Ça fait une demi-heure qu'il tourne ce petit. Le petit c'est la.. C'est le bébé là. Une heure qu'il tourne. Je me suis senti obligé d'écrire. Ok. Vas-y. Ok. One two three, four. Imaginez que votre pays. Votre vie se devenue étrangère à vous-même. Imaginez que votre pays soit devenu aussi étrangère que vous-même. Un pays, une région, dont vous ne connaissez ni l'origine, ni vos origines, et que le monde qui vous entoure ne soit plus le vôtre, ni vous-même et que même par vous n'y soit il n'y aurait aucun passé aucun présent en perpétuel mouvement vous naviguez entre deux eaux et que je vous rassure vous n'êtes plus d'autre qu'un autre de plus que vous même qui est volé Pour l'instant vous ne vous en rendez pas compte Tiraillé par le boulot, les efforts et faire Et la vaisselle et la famille à préserver Imaginez qu'on vous a enlevé, vous même comme ça, sans vous rendre compte que vous êtes dépossédé de la nature, débroché de votre vie, sans vous en rendre compte, et que vous alliez au comptage de vos heures et de vos temps de parole, jusqu'à votre temps de vie, de vie. Est-ce que le cancer n'est pas la seule raison de vous haïr Seriez-vous prêt à mourir de cette société qui tout dans vous, laissant exulter vos profondes pensées tout en essayant de nous abattre? vous abattre Seriez-vous prêt à donner votre vie pour une autre Seriez-vous prêt à donner votre vie pour la Terre Ne préférez-vous pas vous diriger sur Mars ou Neptune ou Saturne ou d'autres Sommes nous sommes tous égaux à la naissance. Nous ne sommes égaux que devant la mort. La mort tient à notre vie. Car sans vie, il n'y a pas de mort qui tienne. La mort n'attend de nous que nous vivions pour elle et par elle. Préparer l'infini. Préparer l'infini. Préparer l'infini. L'infini. Ce que nous oubliés sont toujours avec nous, en nous ils s'oublient et reviennent tantôt pour nous hacher, tantôt pour nous percer. nous ne savons pas ce que vaut les vaches et les vallées tant reconnues, tant arpentées sont-elles en défiance qu'on affronte sans cesse dans le beurre, il y a un leurre, c'est la douceur. Conclusion, dans le beurre, il y a un leurre, c'est la douceur. La base, c'est pas mal et c'est euh, euh, tout déréglé. Voilà, c'est pas mal là, il y aurait pu y avoir un truc hein. est pas mal. Ouais, c'est à travailler, bon, on est plus Tout ne travaille pas beaucoup.